Euh... Oui, je crois que j'ai tout dit. Euh, Sur ah, les bah... élémentaires et tout Bria... C'est fini Alors... Oui Mais j'en veux plus, moi Bah y'a... De... En fait, c'est soit... Ils m'en font plus <rire> En fait, c'est soit je me lance à fond dans l'histoire de tous les trucs ultra détaillés et du coup tout le monde va s'endormir et quitter le stream... Ok. j'essaie de faire un truc genre un peu... Euh... Qui résume bien, quoi, comme ça, vous savez de quoi parler en Mais euh, Par exemple, Alakir et Ragnaros, là, ils sont, ils sont vraiment morts de chez mort. Ah, ils sont morts de chez mort. Mais, alors, mais c'est ce que... que tu dis. Non, mais attends, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, comme vous pouvez le voir maintenant sur le stream, on a eu une carte qui s'appelle euh, Ragnaros, Seigneur de la Lumière, euh, à l'extension précédente. Oui, tout à fait. Euh, et du coup, vu euh, l'amour de, de Blizzard pour euh, ramener des personnages décédés à la vie, euh, on se dit, enfin, d'aucuns euh, laissent à penser que peut-être euh, pour la prochaine extension de WoW, c'est possible qu'il tu sais. fasse son retour en gentil. Et alors, pourquoi Ragne serait... ouais, Je l'appelle Ragne. Oui, Personne ne l'appelle comme ça. <rire> mais... C'est C'est rag ou Ragnat, tu vois, mais Ragnac. alors Ragne. Oui, et pourquoi Alakir, il n'a pas... pas son come comeback Eh bien, on ne sait pas, peut-être qu'il reviendra. Euh, ne vend pas la peau de, de l'élémentaire avant de l'avoir euh, oh, en envoyé, envoyé dans le plan... Euh, dans et le plan. <rire> une de mes questions, c'est que bon, alors, Ragnaros et Alakir sont morts, mais il fallait pas les tuer dans leur plan élémentaire pour ça, pour les tuer Alors si, c'est ce pourtant, que j'ai dit ils accepté... Non, mais Pourtant, que... oui. ils ont accepté avec Deathwing de venir euh, foutre euh, le bordel euh, sur Azeroth, si oui. j'ai bien compris. Oui. Du coup, ils n'étaient pas sur leur plan élémentaire. Non, ils étaient plus, mais ils ont... pendant les... en fait, pendant le combat, a chaque fois ils ont été euh, renvoyés dans leur plan en fait. En gros, ils ont été affaiblis, renvoyés dans leur plan et euh, achevés pour faire court. Il y a Yafnar qui dit parce que Alakir était moins apprécié des joueurs, enfin moins bah, joué, en et fait... mon cœur est en morceaux de lire ça. <rire> Mais en fait, c'est en fait, compréhensible comme logique parce que euh, Ragnaros est de loin, et vraiment de très très loin, euh, un, des, un des personnages les plus connus de World of Warcraft tout simplement. Parce que, euh, il faisait partie à l'époque du jeu euh, originel, donc en 2004, du premier raid euh, à haut niveau, donc à niveau 60. C'était vraiment le boss final du premier raid à être sorti. Donc le premier raid, c'est euh, le cœur de magma, qui est d'ailleurs maintenant en aventure euh, en aventure solo euh, Hearthstone. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez y voir euh, euh, Gare, par exemple, qui a un boss euh, un peu, un peu comment dire, de seconde zone. Euh, Guédon. Donc euh, le baron Guédon, Le baron, ouais. Euh, exactement, qui est donc à la fois un boss et une carte légendaire euh, de Hearthstone. Et le euh, Majordome Executus. Euh, et en fait ces trois-là sont un peu euh, les. auront été en fait les bras droits de euh, Ragnaros à divers moments de, de sa vie. Euh, donc voilà, c'est plutôt, plutôt pas mal à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Les combats sont sympas de mémoire. Donc euh, n'hésitez pas à les faire. Et, euh... Du coup, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, Ragnaros, euh, très emblématique en fait comme, euh, comme personnage, tout simplement. Euh, et du coup, c'est possiblement pour ça que euh, c'est lui qui va, qui va revenir. Et en plus, en étant gentil. C'est quand même rarissime, normalement, dans les fictions. Les... Bah, on l'a déjà ouais. eu avec Medivh, en, en fait. Euh, mais mais... il est méchant, Medivh, non Alors... Il devient méchant Non, il... en fait... <rire> Bon bah je vais refaire le le, le Lord stone 1. En fait, Medivh, euh, il, en fait, quand il naît, il est corrompu par un démon. Donc de base, c'est genre un gamin normal, mais il est corrompu par un démon. Et ce démon, en fait, attend qu'il atteigne sa maturité euh, de connaissances et maturité magique, etc. Donc vers 15 ans à peu près, pour euh, s'exprimer et prendre le contrôle de Medivh. D'accord. Du coup, euh, Medivh devient possédé, donc. Ah, mais il devient gentil après. D'accord, En fait, okay. voilà, il, il se fait... Euh, pff, comment dire Tuer, entre guillemets, par exemple, euh, quand il est méchant. Et ensuite, genre, quelques années plus tard, pendant la Troisième Guerre, c'est lui qui vient prévenir, euh, en gentil, en fait, en genre en prophète, euh, c'est oui. lui qui vient prévenir Thrall, euh, euh, Jaina, et quelques autres personnes emblématiques de l'Alliance et de la Horde, qu'il euh, y a Anguille sur roche. Et si ce pitch vous paraît familier, c'est probablement que vous avez joué à Warcraft 3, car c'est le pitch exact de Warcraft 3, en fait. Euh, Medivh le prophète. Qui vient euh, un peu euh, euh, prévenir que euh, bah, euh, ça chauffe un peu avec Arthas. Voilà. Yavnardi Medivh, il est redevenu gentil et se reprend avec la victoire contre la Légion Ardente, non Exactement. C'est exactement ça. C'est ce que je viens de dire. Des très cas. bons élèves, à part moi. Exactement. Mais non, toi aussi. Euh, Executus, <rire> ça c'est du bon nom de Edge Lord. Grave. Grave, grave, grave. grave. Euh... Midi oui Warcraft 3, <rire> d'accord. Putain, c'est tous des nerfs <rire> C'est ouf Dixit, une neuf qui va appeler son gosse Alakir oh Oui, alors, est-ce okay. que tu peux nous dire exactement ce que signifie Alakir Parce que c'est quand même un très beau prénom. Alors, c'est vrai que c'est un très beau prénom. Et, et qu'on je... veut appeler euh... notre fils comme ça, Badka et moi, parce que on a une nouvelle voilà. à vous annoncer. Je voilà. euh, déconne Charles <rire> est enceinte non du <rire> <rire> euh, Alors, euh, de mémoire, Alakir euh, veut dire euh, le dernier, euh, en arabe. Et en fait, euh, Alakir c'est euh, dans l'islam euh, un des euh, noms donnés euh, au, à dieu en fait, du coup on ne sait pas si ça a une vraie euh, influence, si c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont nommé euh, de la sorte, mais on peut se dire que euh, ce n'est pas, euh, pas entièrement éloigné, c'est peut-être un petit clin d'œil. Voilà. Que, donc, euh, puisque vous êtes 25 là ce soir, je vais vous poser cette question qui a été importante pour nous tous sur le serveur Discord, que je vous link ici. Bon est-ce que... Appeler son fils Alakir fait de moi une nerd Ou sa fille Valyra Sylvanas. Non mais Valyra Sylvanas c'est pour rire, ok, okay. quoi. Mais est-ce que Alakir, appeler son fils Alakir ça fait de moi une nerd mmh. Ah bonsoir Flyaya pour, Pourquoi vous dites <rire> oui oh, oh la vache. J'ai vu autant de gens <rire> parler en si peu de temps sur ce chat, je crois. Mais. C'est fou! Pourquoi vous. Mais je suis pas d'accord, Alakir à la base, c'est un nom arabe. Euh... Ça fait pas de moi une heure d'appeler mon fils Alakir. Je... je sais <rire> pas, tu vois, enfin. Les gens à qui je présenterai mon fils vont pas forcément se dire. Mmh. Ah oui, Alakir comme le Seigneur du Vent. Oui, j'ai regardé oui, voilà, le, le Stone 4 de Balkany West. Je connais. Je misplay de ouf à cause de vous en vocal. Bah pardon d'annuler. Avec vos conneries là, du pardon coup j'ai pas vu mon bonhomme, il était pas actif, j'ai juste posé une 7-7 comme un teubé <rire> Ah oui, il y a une qui a fait la remarque. Il choisis par référence à ça. Oui, en effet. Merci pour les trois tips, Ninkos. Tant de générosité, ça, ça nous va droit au cœur. Merci. <rire> Nerd, d'accord, ok, merci. Bon, donc c'est nerd, ok, d'accord. Mais est-ce que vous vous foutriez de la gueule de quelqu'un qui s'appelle Alakir Moi je dis, il se, ferait, il se ferait taper à la récré. Hein. Genre, mais, so son, goût son goûter, du... il le verrait même pas. Hein. Mais pas du tout Mais le mec, il est nommé d'après un seigneur élémentaire. Je veux dire, si qui viendrait l'emmerder ça claque. <rire> Putain, mais Flyaya qui se fout de moi. Non, c'est pas grave d'être nerd comme le dit Corsair. Il faut accepter qui on est à l'intérieur. Perso, go for it. Non bah voilà merci bon bah c'est la fin de ce stream merci à ah bien, merci à toutes <rire> euh, non alors sérieusement euh, je sais pas si vous avez des questions euh, j'essaie d'être assez synthétique en fait pour pas pour pas vous perdre parce que euh, en fait il y a pas mal d'histoires qui se chevauchent comme à chaque fois en fait dans euh, comme à chaque fois dans dans Warcraft c'est à dire que là il y avait un peu de dieux très anciens euh, et donc indirectement de légion ardente un peu de deathwing euh, un peu de machin de trucs etc euh, un peu de euh, aussi de l'alliance et de la Horde qui viennent, euh, qui viennent euh, combattre euh, du coup j'ai essayé d'être synthétique euh, en dehors du, du contexte en fait comme je le fais à chaque fois et c'est pas toujours facile des fois c'est un peu euh, c'est un peu perturbant du coup voilà dites moi juste si vous avez des, des questions là dessus alors, moi je te dirais de monter ton son, ton son parce que je vais, je vais jouer la carte préférée de Oui année. Alors. Vas-y. Va Obéissez-moi Comme des insectes que l'on balaye Alors, désolé pour vos oreilles. Encore Diddles Alors, il y a une très bonne question de Fessel qui dit Mais Dieu très ancien, c'est pas un énorme rip-off de Lovecraft Alors, il y a. Oui. En fait, c'est pas un rip-off, c'est clairement un hommage en fait, un hommage littéraire, on va dire. Oui, on peut pas dire que c'est un rip-off. Voilà, c'est pas un rip-off, mais c'est très clairement un hommage, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de ces... Oh la vache que tu te prends dans la gueule Au prochain tour. Non mais il est ultra con, il a envoyé ça 1-3 dans le taunt plutôt que péter le bouclier divin de Belakir. Foul non, tomber. Bref, je le dis... Euh, du coup, euh, oui, en gros, euh, c'est euh, très clairement un rip-off parce que les euh, des, des, des sortes de, de créatures un peu cheloues euh, qui, euh, qui prennent le contrôle et qui euh, et qui corrompent l'esprit de, de gens, bah c'est, enfin, Lovecraft, C'est quoi. quoi, là, qui se passe sur le bord, là Il y a de la pluie. C'était quoi ah ça c'est la, la, la, la... Ouais, plus gay en... Qui est un très très bon sort euh, de euh, shaman restauration euh, quand vous êtes euh, healer sur WoW. Ça, ça vous sauve un raid. Hein, euh... L'histoire voilà. de Deathwing s'entremêle avec toutes les autres. Apparemment, ouais, il a l'air d'être pas mal Alors, important. Euh... Alors clairement, euh, ouais, en fait, Deathwing c'est un peu un fil rouge de... De l'histoire de, de Warcraft, en fait. À part... Première et deuxième guerre, et encore. Ouais, non, si première et deuxième guerre, en fait, à chaque fois, il y aura un peu de... un peu de Deathwing à un moment, en fait. Il y a Fly qui te dit, en, f... en vrai, j'adorerais faire un mémo avec toi, Balka. Mais où oh, je peux pas. Mais oh, je peux pas. Euh... Non, mais je peux comprendre. Mais, tu sais quoi, on pourra tester euh, quand WoW oh sortira en classique. GG Diddles. Euh, quand WoW oh sortira en classique, euh, donc, c'est-à-dire en version euh, comme c'était en... avant Burning Crusade, euh, parce que c'est un jeu complètement différent de maintenant. Mais bref, euh, c'est un autre sujet. Euh, du coup, j'ai peut-être loupé des trucs dans le chat. Euh... Je crois que ma recherche d'adversaire l'adversaire est les <coughs> Pourquoi Parce que ça tourne et j'ai rien et je peux pas annuler. Ah, intéressant. Impossible de vous reconnecter à votre partie. Bah du coup... Une je... guilde sur WoW. alors pitié. Alors... Euh, <rire> on peut Si tu en vrai avec toi, je peux tout tenter. Alors du coup... Pour vous montrer ce dont je vous parlais sur euh, BRM, comme disent les nerds, donc Black Rock Mountain. Ah, bon. euh, donc, ici vous avez donc Igar, ici vous avez bar le Baron Guédon, et ici vous avez Ragnaros. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vous raconterai l'histoire de, de tori parce qu'elle est assez marrante euh, et elle est liée à Ragnaros aussi, mais j'avais la flemme de le faire maintenant. Je pense qu'en fait je vais faire un, ép un épisode à un moment sur genre des petites histoires courtes sur des cartes, genre euh, le docteur Boom. Euh, Tori-san, ce genre de truc. Euh, là il y a Rand End qui est un mec euh, un peu important. Euh, là c'est Victor Nefarius, donc lui c'est euh, l'aspect humain qu'a pris Nefarian, donc lui, euh, quand il voulait euh, tromper euh, les humains. Et euh, qui d'autre Là il y a que des nains, on s'en fout des nains. Euh, T'as trouvé une game du coup Il y a Devil qui dit pourquoi tu as des ouais. aventures et pas moi Et Fly qui répond car il paye, j'en suis sûr Alors non, c'est parce que <rire> je joue depuis la bêta et du coup j'ai toutes les aventures du jeu. Voilà, c'est tout. Attends, mais moi aussi parce je que... joue depuis super longtemps parce et, que et que je suis le... très loin de. Le truc qui est très très con, je trouve, de la part de Blizzard, c'est d'avoir euh, empêché l'achat des, euh, des extensions euh, après euh, je sais plus combien de temps, genre 2 ans, ou un truc comme ça. Bah, Est-ce qu'on a... peut faire euh, un, un sondage auprès de toi, Balkany west de Twitter.com Il y a Shadow qui a dit « Seulement si on joue côté Horde », également Dur qui a répondu « L'Alliance est grave mieux, qu'est-ce que tu dis Shadow Wink ?» Comment tu te bon, euh... positionnes toi 100% Horde, en fait. Il <rire> Je... y a... Y a pas de débat, en fait. Enfin, c'est quoi en... la différence entre les deux euh, En gros, euh, l'Alliance a accès à certaines races, donc humains, euh, nains, gnomes, elfes de la nuit, euh, worgen, donc c'est genre des, des loups-garous, et draenets. Ouais euh, sachant que vous connaissez chacune de ces races dans des cartes Hearthstone, c'est juste que c'est mmh. pas forcément explicite. Euh, et la horde donc c'est donc les orques, les trolls, les tauren, les elfes de sang, les gobelins, et... j'en oublie un. <rire> j'en oublie un. y a Corbac qui dit la horde c'est le communisme, est-ce que c'est vrai ou pas Oui. Euh, et l'alliance oui, c'est le de... capital. <rire> Quand tu, en fait, quand tu compares les deux, euh, les deux euh, capitales de, euh, de ville, euh, bah, c'est clairement ça en fait. Mais euh, oui, du coup, attends, j'oublie lequel J'ai oublié, quel... Dites -moi, oublié qui quelle. Dites-moi C'est si je me souviens bien quand je jouais la Horde c'est les cool kids et l'Alliance c'est les gosses de Versailles. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est les trucs. Et qui apparemment est en énorme manque nous dit c'est les trucs cool la Horde et l'Alliance c'est les trucs bien. Ah, ça vole haut, hein. Qui a réduit les orques en esclavage divel? Euh, alors, euh, bah, les gens qui ont réduit les orques en, les orques en esclavage... Ah, c'est les humains Enfin, le, le, pff, pas, pas l'Alliance, c'est surtout les humains, en fait. Euh, ouais, mais après... les humains font partie de l'Alliance. Après... Oui, mais enfin, genre les, les elfes de la nuit, ils ont rien fait. Quoi. Euh, en fait, c'est les ouais. humains qui ont réduit les orques euh, qui n'ont pas pu euh, quitter Azeroth après la fin de la Première Guerre. Je sais pas si j'ai été clair. En gros. Donc, euh non, j'écoutais pas, pardon. Donc en fait. Euh, non, pas la première guerre, pardon, la deuxième guerre. En gros, la deuxième guerre se finit. Les orques perdent cette guerre, les, les humains gagnent. Euh, du coup, les orques se barrent, ils retournent sur leur planète. Enfin, ils veulent retourner sur leur planète. Mais ils n'y arrivent pas tous. Du coup, ceux qui n'y arrivent pas euh, sont réduits en esclavage par les humains. Enfin, il y en a assez peu. En fait, c'est surtout Tral qui est réduit en esclavage. Enfin, lui, il est emblématique, quoi. Mais euh, <rire> Tral, il est réduit en esclavage par les humains. Mais c'est un peu particulier, je parlerai de Trall un jour. Euh... <rire> il y en a qui sont réduits en esclavage. Enfin, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y a que Trall en fait. <rire> non, il n'y a, a, a, a, a pas que Trall, mais... La... En, fait, en fait, quand tu compares la taille de l'armée orque et le nombre d'orques qui sont réduits en esclavage, c'est très très peu en fait. Mais quand même, mais calme-toi. Non, mais Non, mais juste qu'on juste... ouais. qu peut plus parler de génocide que d'esclavage en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais <rire> J'essaie de sauver ouais. le truc Oui, grave mais C'est chaud ce que tu dis, quand non, même non, hein <rire> C'est chaud, hein Tu vas faire ce truc pas Ouais, t'as vu, Corbac il... il réagit comme moi Alors, du moment que, bon, c'est 5% de la population, on dit que ça passe Ça passe non, mais en plus, on sait pas <rire> s'ils avaient leur papier et tout, enfin, c'est un peu... Mon euh... Dieu, quoi <rire> non, bref, euh... Alors, Flyaya a raison, euh, revoir le film O. Alors, le film O est pas un très bon film, mais euh, il est... Re... Étonnamment... Euh, précis sur pas mal de points du lore, en fait. il y a... Fallu que Illidan. dit, donc je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que moi je ne, je, je ne connais pas. La horde, c'est une espèce de truc ultra-méditariste et despotique qui saccage le monde avec des grosses industries et des grosses scieries partout. Alors, tu confonds la horde et les orques. <rire> <rire> Mais, Hermione, Hermione c'est général... Alors, c'est Leviosa. <rire> Et tu généralises de ouf, hein. parce qu'en fait c'est que les orques qui sont comme ça, les orques en gros c'est vraiment, on a un chef, on le suit à la vie à la mort, c'est littéralement ça. Mais, tu prends euh, les trolls, tu prends les taurennes, tu prends les elfes de sang, tu prends les gobelins, tu prends la race que j'ai oublié... Attends. Attends, mais il y en a une que j'oublie. Il y en a une que j'oublie. Dites-moi s'il vous plaît, là. ça va me stresser. Les pandas Non, les pandas ils sont neutres. Mais euh, Genre. Très, très, bonne, euh, très bonne intervention tout de même. Non, mais après, dis, les morts vivants, merci Shadow Les morts vivants, voilà je l'avais oublié. Alors que c'est une race très importante. Et les gnomes c'est l'alliance, c'est ça Les gnomes c'est l'alliance. Non, les Warguns c'est euh, c'est l'alliance aussi. Les gobelins ils sont pires que les orques, dit Alors, Alors les bien. gobelins, euh, c'est <rire> des marchands et des des mecs qui veulent juste faire leur bis dans leur coin et c'est tout quoi. Mais alors, du coup, Galandur, ça m'intéresse de savoir ce que tu trouves d'intéressant dans l'Alliance, parce que, apparemment, t'es une des seules personnes à aimer l'Alliance. <rire> c'est pas pour t'afficher, hein, mais. Ah non, mais euh, il, faut, il faut dire euh... Les morts vivants, ils rendent tout morts avec leur espèce de médecine de peste apocalyptique. Alors, il y a un peu de ça, mais. C'est stylé <rire> C'est stylé <rire> Mais à chaque fois, à chaque fois, Melka, c'est. Sait... Non, mais en fait, oui, il y a un peu de. Non mais, non mais c'est ce mais, mais, si grave. <rire> non mais, en non fait, mais du coup le... ça m'intéresse l'alliance le... Galandur si tu peux intervenir parce que j'aimerais bien avoir ton.. parce enfin, que tu trouves de, de vertueux ou de ou de chouette en fait euh, oui. Et en fait là le truc que je trouve intéressant, pendant que euh, Galandur écrit, euh, le truc que je trouve entre guillemets, intéressant dans haut dans c'est que c'est pas manichéen... Enfin. Entre l'Alliance et l'Ordre, je veux dire. C'est pas manichéen euh, tout bête en mode. Euh, bon, oui, les orcs or qui sont tout verts, tout, euh, tout dégueulasses, c'est les méchants, et les humains, c'est les gentils. Ça, ça a un peu plus de profondeur. Le seul aspect vraiment manichéen de, euh, de Warcraft, en fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est les titans et euh, la Légion, les dieux très anciens, tout ça. C'est vraiment genre, on veut créer la vie d'un côté, et on veut absolument tout détruire de l'autre. Ouais. C'est vraiment le seul aspect euh, aussi scindé, en fait. Qu a. Alors que, dans, euh, dans, en fait, limite dans chaque race, euh, que ce soit de l'Alliance ou de la Horde, bah as du très très bon et tu as du très très mauvais. Et tu, on peut pas juste dire, ouais l'Alliance ils sont cool ou l'Alliance c'est des connards ou la Horde ils sont cool ou la Horde c'est des connards en fait. Alors Galandur dit, <rire> les gnomes ont des grosses moustaches, ils sont rigolos. <rire> Bravo non En vrai l'ambiance de l'Alliance me fait juste bien marrer mais j'aime bien la Horde aussi, j'argumente juste mmh. pour le prince. Non, non, ok, espèce euh, de lâche <rire> Je plaisante, que euh, bah, Les réprouvés ils gardent leur territoire entièrement peuplé de morts vivants si je me souviens bien. Euh, alors oui, mais c'est aussi parce que, eux, en fait, les réprouvés, ils vivent euh, dans un coin où ils se faisaient constamment euh, chasser. Et ils se faisaient constamment chasser par les humains d'un côté et par euh, le fléau. Donc tout ce qui est le roi liche avec euh, donc les, les... Comment dire Les morts vivants du froid, en fait. Qui sont des morts vivants différents euh, ils avaient ça des deux côtés en fait. D'ailleurs je connais peu le Lord de Warcraft, on dit Coca, à part via le lore Stone et Hearthstone. Il a écrit d'ailleurs Hearthstone pour me fertiliter je pense. <rire> mais je me rappelle que le film explique pourquoi les orques deviennent verts. Alors, <rire> oui. <rire> non mais oui, c'est vrai, vrai que c'est très très important parce qu'en fait, comme je le dis dans le Lore Stone 1, euh, d'ailleurs je, oh, de... je reconnais ses mérites au film D'ailleurs, euh, dès le Lore Stone 1, je sais pas, genre, je retourne ma veste et tout. Hein. Vraiment... dès le début, je dis qu'ils sont euh, plutôt clean à ce niveau-là. Euh, le le film l'explique très bien et euh, en fait, de base, les orques ont la peau marron, brune, enfin, ce que vous voulez, ce genre, ce ton-là, quoi. Euh, et du coup, le film explique bien. Et je ne vais pas vous le réexpliquer, je vous laisse aller voir la vidéo ou aller voir le film, d'ailleurs. Ça vaut le coup de le regarder. On apprend quand même des choses. sur enfin, ces final vis-à-vis de l'or. Alors, euh, je te conseille Alors, de regarder euh... ma vidéo. Pardon. Non, j'ai je, je, rien entendu. Euh, je te conseille de regarder ma vidéo parce qu'en fait je résume brièvement. Je te conseille de regarder ma vidéo. Euh... Non mais oui, c'est bien Coca merci. Mais euh... Oui, non mais enfin globalement en fait il y a, y a... peu de choses qui ont été vraiment massacrées au niveau du lore. Enfin c'est... Il y a des trucs qui ont été modifiés par rapport à... Medivh de mémoire, enfin faudrait que je revoie le film. Hein, mais. Euh... Il y a quelques trucs qui ont été un peu modifiés hein, au niveau de Medivh, de Lothar, vite fait. Euh, mais franchement, c'est honnêtement, c'est pas grand chose quoi. Ça reste vraiment euh, assez bien. Très bien. J'ai vu le film et je me souviens plus de ça MDR. Euh, bah en fait, c'est... Euh, tu sais, ils font genre une espèce de fil indienne et ils boivent euh, le sang de Manoroth. Est-ce que peut-être que ça t'a marqué Je sais plus s'ils parlent de Manoroth. Alors. Je te laisse aller voir le nord. Oh là là, oui d'accord, ok. En gros, Manoroth, c'est un mec de la Légion Ardente euh, qui fait boire son sang aux orques pour les corrompre et leur donner une soif de sang. Oh C'est ça Euh Non, Accès de Rage, c'est un sort de guerrier. Ce serait pas... Mais plus... non Bah si. Il bah, y, y a des créatures communes qui font pas partie des guerriers. Euh, ah, dans la ah de guerrier. tu parles de... Euh, oui, d'accord, de la forme euh, Berserk en fait, quand tu te fais taper. Oui, tu... ouais. Ah oui, pardon, je confonds avec un... Oui, pardon. Euh... Non, je dirais non, que ça c'est ça, ça, ça, plus proche de la mécanique des, des boss euh, dans WoW, qui fait que euh, si tu dépasses un certain timer pour les battre, ils passent en mode enragé en fait. Donc du coup ils tapent plus fort, euh, je sais pas, ils régénèrent des HP ou leurs sorts font plus mal, etc. Histoire de bah, de dire euh, bah t'avais 10 minutes pour me down et euh, t'as pas réussi, du coup ta guilde elle pue la merde et euh, voilà. D'accord. Et t'es en, en classé là, Diddles Enfin t'es en ladder ouais. Oh, ouais. On le voit au petit 10. Ah à oui, côté de, oui, oui. De, de l je regarde baguette. pas le stream en fait, attends. Tu vois pas mon bel overlay Mais si si, non mais est il est très beau d'ailleurs, je me demande comment tu fais mais... Bah, c'est très simple, je te montrerai <rire> comment... Bon facile. alors à moins que vous ayez encore des questions... Euh... Ouais du coup n'hésitez pas. Ou, ou des Alors, choses à avez... euh, dire. On va quand même garder la fin de cette putain de partie parce que le mec joue comme une... Ah oui, oui bien sûr bien comme sûr. Ah oui bien sûr. Évidemment. Parce qu'il lui reste deux cartes dans son deck il a fait que traîner de mes créatures. Bah écoute. Il va perdre. Donc ceci est une dédicace pour Yellow Yellowcroc qui dit que les prêtres sont imbattables. <rire> Franchement t'aurais pu euh, Volcano ça. <rire> ça <rire> <bon> <rire> Faut Alors Galendur revient au galop en disant n'empêche que les villes de la Horde sont méga nazes par rapport à celles de l'Alliance Alors je t'avoue que les villes orques c'est vraiment des tas de boue <rire> tu... non, non mais, non, je suis désolé tu regardes Oh mon dieu je vais perdre <rire> C'est rega... sérieux Dites-le suis en train de voir ça Tu, tu, rega... ouais. tu regardes l'architecture euh, des... Euh... Oh, tu vas perdre Ah ouais c'est fini T'es vraiment en train de perdre Mais j'ai perdu Mon dieu mais en même temps Velen c'est les en avait en dernière carte avant quoi Oh l'enfer Je me casse Ah oui les pitons du Taler c'est sympa j'aime bien Tu pourras nous parler de comment le trio Tyran de Malfu et Elidan c'est des boulets Alors oui c'était prévu euh... falloir que j'en parle un jour Oh comment il te BM Oh bah je vais faire écoute ça a duré autant de temps T'es qu'il Non il va te tuer au pouvoir héroïque Ah c'est sympa alors, c'est vrai. J'en reviens juste sur un petit sondage. Qui a joué à WoW ici, dans le chat Ouais, dites-nous. Euh, juste les gens qui y ont joué, parce que sinon ça va flouter trop. Euh, oui, les pitons du tonnerre, en fait, c'est chiant jusqu'au moment où t'as la monture volante. Je, je, je vous l'accorde complètement. T'as joué euh... à WoW ou à Diddles Ouais, c'était pour récupérer le perso. Euh, ouais, voilà, fallait, que... fallait monter niveau 10. <rire> au niveau non, mais moi, moi aussi, je suis monté niveau 10, tu vois, mais je vais tout Elle, euh, puis on va faire une partie avec d'ailleurs, tiens. Allez. Ah, c'était Tyrande, non non, c'était euh, Twitch Prime. Oui, d'accord. Euh. Oui, non, du coup, c'est. Euh... Comment ça s'appelle Shadow Song là. Les serveurs RP, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Hein, ouais, ils sont vachement cool, les, les serveurs RP. Euh... Enfin, parce que c'est des serveurs RP aussi, en fait. Mais des serveurs RP tout court sur les MMO, c'est oui, toujours Oui, oui c'est euh, vachement cool. bien. Ah, c'est. Euh... Ah, oui, c'était Damien Je parlais un yes. peu d'elle un jour. Euh... Qui est La matriarche des paladins. Ah bah oui, c'est bien de parler des meufs cool aussi. Ouais. Non, je... non, non, mais clairement... Euh... Bah en fait, je vais, je pense que je vais faire... Euh... Enfin, n'hésitez pas déjà à me dire, je vous dis ça à chaque vidéo, hein, mais n'hésitez pas à me dire, genre, si vous voulez, des gens en particulier. Euh, du coup, je vais déjà... Sylvanas, Sylvanas, Sylvanas Ok, donc Sylvanas, euh, je vais aussi parler de genre Tyrande, de Malfurion, Illidan et tout, parce qu'il y a quand même pas mal à dire. Euh, du coup, Sylvanas ça a beaucoup recoupé avec Arthas. Maïeuf aussi. Maiev, ouais. Bah du coup, en fait, Maiev, ça va être en même temps qu'Ilidan, parce qu'elle est entièrement liée à Illidan. <rire> enfin, ouais. Sylvanas, évidemment. Euh... Un Lord Stone sur les Murlocs aussi, ouais, je voulais te proposer. Alors, euh... faudrait que je vois s'il y a assez à dire, mais en tout cas, je pourrais au moins genre, en parler euh, brièvement. Yafnar te dit, euh, Nenei, c'est ta punition pour jouer à Gros Diddles. Non mais tu, tu verrais, enfin la, la, la, si t'avais vu la main que je me suis chopé et le débile qui joue le crabe alors qu'il n'y a plus personne qui joue, pr... qui joue euh, pirate. Alexstrasza aussi, alors, oui. Sylvanas n'est plus dans le jeu, elle est passée en legacy. Euh, Alexstrasza, ok. Du coup ça va être genre, je vais faire les dragons je pense un jour. Oui s'il te plaît les coup, dragons. Alexstrasza, Malfurion, tout ça. Et du coup je vais parler de Deathstroke. Jaina c'est donc... une bouche qui tourne faf. <rire> alors de ouf. De ouf. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur résumé que Jaina. Bon, est-ce qu'il y a que... des meufs cools et antiracistes, là, dans, dans ce jeu euh... Bah, il y a déjà celles qui ont été testées. Genre, Sylvanas, c'est littéralement, genre, le personnage le plus badass possible. Oui, oui, non, mais j'avais lu euh, son background. Ouais, et genre, si vous voulez regarder, genre, la plus belle cinématique du monde, vous regardez la cinématique... Euh, regardez quoi, le... c'est à coup le, te le teaser pour euh, Battle for Azeroth, qui sera la prochaine extension de World of Warcraft Qui sortira, genre, en septembre-octobre, je pense. Ok, je le, je le link. Euh... Elle a vraiment lâché la rampe, j'ai la... ouais en fait elle pète complètement un câble euh, pendant la dernière extension de World of Warcraft. Et, euh... Mais en fait c'est cohérent, c'est pas genre juste, euh, oh bah tiens on va faire qu'elle, maintenant elle, elle fait n'importe quoi, c'est cohérent comme truc. Et du coup j'en parlerai peut-être. Et euh, du coup ce sera la suite de euh, ce que j'ai raconté donc avec, euh, comment dire, enfin ce que j'ai commencé à raconter on va dire. Euh, avec euh, Medivh et Khadgar, parce que du coup, Jaina, elle commence à être importante euh, à partir de la Troisième Guerre. Parce qu'elle aide à combattre euh, le Roi Lich, Arthas. Je pense que selon ce que les gens pensent, euh, je te laisserai faire les prochains lore Stone seul parce que je, je pense que je pose trop de questions à la con. N ah, non mais c'était oui. vachement bien tes interventions, je, je sais pas ce que le chat en a pensé, mais c'était vachement bien, et ça m'a permis de voir que mon truc était quand même relativement pas trop mal construit, malgré tout. Euh, donc je suis content. C'est la faute de Garrosh si jamais est une faf. Alors, tu résumes pas mal mais c'est un peu ça ouais. <rire> Parlons de ce qui se passe dans Warlord of Draenor aussi. Alors, ça je suis pas trop fan de l'idée parce que ça compliquerait beaucoup les choses pour rien. Euh, et il faudrait déjà que je parle de beaucoup d'éléments avant de pouvoir expliquer genre pourquoi on en arrive à Warlord of Draenor en fait. Trop mignon Fargas qui dit oui, fait je... ça plus souvent, c'est trop bien de travailler en écoutant les explications de Balka. Merci, c'est vrai qu'on avait un peu euh, entre guillemets arrêté les, les Lordstone euh, par pur manque de temps en fait euh, avec Diddles. Et, euh, et d'ailleurs, je suis désolé parce que. Je suis un teubé, c'est pas un sergent grossier. <rire> et d'ailleurs, je suis désolé parce que euh, la... la deuxième partie du Lordstone sur euh, le Roi Lich a été perdue malheureusement. Euh, mais je vais peut-être la refaire en fait, si jamais ça vous intéresse, parce que de toute façon on avait... il y a eu un bug vidéo au début, genre pendant bon, bah, les 10 premières minutes, enfin bref, je verrai. C'est gentil, celle bon, et en gros ils disent que c'est bien d'avoir une autre voix qui mm. peut poser des questions, et que ça permet d'espacer le nombre d'infos. Donc je tiens à préciser que je connais très très peu de choses moi sur le lore de, de WoW, donc au mais final bon bah, on s'y retrouve. Mm, c'est parfait, parce que tu... en fait tu poses des, des bonnes questions, donc c'est cool. Alors Galandur qui dit, la cinématique est jolie je trouve, mais je préférais vachement les cinématiques quand c'était en mode Vanilla ou BC. C'est de Battle for Azeroth, of Draenor et Légion. J'ai pas vraiment aimé. Euh, pourquoi Parce que ça... Qu'est-ce Qu qui change pour toi Parce que je trouve que dans tout, en fait, t'as vraiment un univers qui est posé. Enfin, tu comprends dans quel univers tu vas évoluer pendant toute l'extension. Et euh, quels seront les enjeux centraux. Et c'est pour ça que ma préférée, c'est peut-être celle de légion où on voit Sylvanas d'ailleurs qui est ultra badass genre vraiment elle est presque aussi badass que dans celle de Battle for Azeroth donc si jamais vous voulez la voir euh, j'essaie de vous la retrouver um, Leroy je pourrais vous parler de Leroy Jenkins aussi ah qui n'est pas euh, une créature mais qui est un joueur humain oui oui, oh, ça, oui ça bon je pense que quand même pas mal de joueurs et qui euh... est d'ailleurs lié à Ragnaros parce que c'était dans euh, le raid euh, molten core oui voilà. oui oui ça je le savais ah c'est bien je incroyable pas. Euh, Qu'est-ce que je cherchais Oui, euh, légion cinématique. Elle est très très classe. Elle est un peu sombre, euh, un peu sombre dans, dans ce qu'elle dit hein. et aussi visuellement. Hein. Euh, voilà. euh... Continuez comme ça, mais tu me fais pas chier. Ouais, en fait surtout genre moi tout seul j'avais peur de faire chier en fait vu que Diddle se faisait pas trop parler et qu'il était un peu concentré sur son jeu, du coup pas entièrement concentré sur ce que je disais. Mais du coup c'est bien à 3 en fait, je trouve que ça fonctionne yes, bien. je confirme ça. Du coup, Alors, je, je tiens à dire que j'ai quand même des gros problèmes d'attention, donc souvent je vais te dire que j'écoute pas. Non mais c'est bien parce que, du coup, en fait, vu que je synthétise, tout ce que je dis est important. Du coup, si tu me demandes de répéter, ça va être un truc important. Non mais je dis pas ça pour me faire mousser, arrêtez. Non mais je vous vois, hein. les frères et sœurs, c'est bon, je vous connais. Euh... Vu que tout, tout ce que je dis est important, mais non, mais c'est j'essaye de synthétiser justement pour pas que ce soit chiant. Justement. je sais, que, je sais pas, il y a beaucoup de dialogues, de trucs, etc. En fait, je sais pas, je veux pas spécialement voir ça dans une cinématique de MMO. Je pense que c'est juste un goût perso. D'accord, je vois ce que tu veux dire.